Euh, faut pas qu'on fasse euh, trop de moteurs ici. Il hein. y en a un qui probablement est par là-bas. Si on était trois ici, il y en a un qui est séparé. Voilà. On est en pleine chase, donc voilà. Euh... Voilà. Bon il a une palette là, de toute façon. Waouh, Il est sur sa manette, mon gars J'espère que.. NON Et Viens, viens. Quel dommage, quel dommage. On avait tout, hein, on avait tout d'une grande. Ah voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a trois ici. Wouah <rire> Il a géré son truc Est-ce que ça m'a fait transpirer Disons que non hein. Oh il a <rire> un coup qui est parti sur l'autre. Avec la chase. Mon double chase. Deux moteurs. Un qui va tomber, peut-être. Peut-être, peut-être. Franchement, le totem là. Le totem béni, c'est bien. Ça a fait le taf. Ah, mais quelle horreur, regardez, c'est une horreur, c'est une horreur, regardez. Tiens. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est ok. Il n'y a aucune question bête. Comment je prédictionne Eh bien, tu as des points de chaîne, on fait des fois des prédictions, donc c'est une nouvelle application de Twitch. Euh, tu as un temps à partie, normalement. Quand tu as une prédiction qui est lancée, c'est quelque chose qui se programme, donc généralement ça tombe autour de une minute, un truc comme ça, ou deux minutes. Et tu réponds, tu mises donc des points de... Oh, ah, c'était immortel. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Il m'a donné un coup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 chaud, là Au secours, au secours, au, secours, au secours. Oh non Ah non, j'ai été pneu-bloc Ah bah voilà Il n'y a plus de, de ruines maintenant Tu t'es fait déruiner, c'est très bien. Peut-être même qu'on va avoir un autre moteur. Peut-être même qu'on va avoir un autre moteur. Et donc, je disais, voilà, les points de chaîne, tu peux, a priori... Euh, dépenser des points de chaîne, donc ce sont des points que tu accumules en étant présent sur la chaîne. Et euh, avec ces points de chaîne, tu peux participer donc, à des, euh, des genres de paris, donc on appelle ça les prédictions. Et là, euh, la prédiction, c'est lié à un défi qui est lui-même lié à des glyphes. Il y a plein de défis différents dans Dead by Daylight, notamment avec la paille et le lore que tu peux débloquer. Et là, il y a un défi qui est lié à un glyph qui apparaît, qui se promène à travers la map. Et si tu réussis à capturer ce glyphe, eh bien, euh, ça euh, débloque le défi. Dans Oui, tu as Defend Snake, t'es absolument... Viens, viens me sonner, viens, viens ok, non, oui, très bien. Mais il est... mais le mec, il est fou C'est le combien de... C'est le troisième totem, là J'ai l'impression que c'est le troisième totem. C'est ça tu viens là. Par contre c'est qu'il n'y pas d'autres... Qu'il a pas eu d'autres moteurs de fait Si dans les secondes qui viennent il n'y a pas de moteur de fait c'est quand même hyper chelou hein. Il y avait largement de points hein, Vu le temps Mais c'est un quatrième totem C'est ouf là c'est un quatrième totem qu'on a Mais non, c'est pas full totem parce qu'il a bon il a, euh, il a euh, la perque qui fait que quand tu euh, traverses une ouverture, tu condamnes l'ouverture pendant quelques secondes. Ça se trouve, le tueur a à... fait Ah, c'est vrai, c'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est vrai. Il y a joué. Salut, quest Bonsoir. Avec un totem qui proc à chaque fois. Ah, il doit avoir ça. Mais 4. Euh, c'est quand même ouf. Moi, c'est la première fois que je vis ça. Tu te soignes Tu fais quoi Par contre, ouais, il n'y a aucun moteur de fait. Il arrive, il arrive. Ouais, par contre, il est. Ah, il a totalement réparateur. Oh il a totalement réparateur, mon gars. Ah, là, on est foutu, c'est dommage, hein. Super dommage, hein. Franchement, c'est dommage. On était bien, et là, c'est bien quoi Comment ça va Franchement, c'est giga dommage. Parce que là, on va être foutu. Pourtant, on avait commencé euh, comme les rois du monde. mes sushis. Oh, attends, j'arrive. Il y a pas d'or à terreur Dis-moi qu'il y a la palette Non, je vais être en cours pour moi Je sais pas, un truc dans ce goût-là Un jour, faites-les, je sais pas Si ça vous chauffe, je sais pas. Enfin, un truc, je sais pas. Oh, a... C'est vrai que c'est pas assez tendance, c'est pas dans le top Twitter. Et là, il veut venir ici. Et il va venir ici. Il va accrocher. Avec Shield Barbecue. Il va venir là. Avec le tour est joué, il va défoncer ça. Avec la perque de.. Ouais, il va venir. Il sait. Il, sait. il a un réparateur. Il va venir ici direct. Je le sais, tu le sais, je le sais, tu le sais, tu le sais, je le sais. Non, ils sont pas giga actifs hein, sur le.. Le moteur. Si ça se trouve, il est en train de suivre le dernier. Je suis l'obsession. Euh, on sera pas. Si Quoi Ok. Voilà, très bien. Super. Il fait quoi là Je me sens bien. Ok. Si il veut, si il veut. Reste pas là, reste pas là, meilleure. Toi. Oui, tu oui, oui. es où en fait? là. ok, ok, ok. Quai? Okay. Bah, quand tu vas, tu sais quoi? Il va Il va passer par là. Na na na na. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe ah, aïe aïe aïe c'est ça. C'est bien c'est bien. Na na na na moi qui a une palette. C'est bien ça! na Ah, quand même, y a un truc qui se passe! Ça fait plaisir! Mais là-bas, ouais, il a, il a pété le. Bien sûr, totalement. tellement. C'est ma. Ouais. À bientôt, hein mmh. <rire> ouais, c'est pas vrai. Ah non Les <rire> faits, c'est des moteurs, non d'un cul de mime Par contre, ouais, comment il sait c est, c est, Ouais, là, pour le coup, j'avoue, mm. Merci Elbiche, pour les 11 mois. Sérieux Sérieux, sérieux sérieux, <rire> sérieux Sérieux, sérieux Merci Elbiche. C'est adorable. Bah bien sûr, on a plus de totem du tout, j'ai pas de quoi de... faire de... Non, à moins d'avoir une perque, il avait aucune raison de savoir que j'étais là. Murmure peut-être. Mais c'est le seul truc. Murmure, sinon aucune autre indication. Le Strifeur. Génial <rire> Super il y a une clé de 12 dans ma plaie. J'ai pas utilisé beaucoup de moteurs, beaucoup de, de, de, de palettes hein. Il y, y a aucune Aucun euh, Totem Et il doit être là-bas en train de camper Elemento Ruine, jouer dans mon contrôle des foules Ouais, je ne sais pas comment est-ce qu'il sait Comment est-ce qu'il savait que j'étais là, vraiment hein Parce qu'il cherchait exactement là où j'étais Et je trouve ça, pour être honnête Je suis pas euh, du genre à, à crier euh, quoi que ce soit, mais euh, Je trouve ça euh... Alors, vite, fac, ça c'est assez, assez chelou quand même Hop ah, là. Go regarder ses perks, Ouais, je vais regarder ses perks à la fin. Oh! Ok. C'est bon ça? Il va revenir ici direct. Il faut que je me soigne. Faut que je m'en hale. Dis-moi, ok S'il vient là, je... ouais S'il vient là, je ne comprendrai vraiment pas pourquoi Comment est-ce qu'il euh, est qu serait. Ok, soigne-moi, soigne-moi J'espère qu'il venir J'espère qu'il y en a un qui va me soigner Parce que je vais pas faire long je vais, je vais être raccroché Ouais bah, C'est pas là, hein. Alors, moins d'emmener. Ça manque le totem là-bas pour être soigné. Tout le tour. De toute façon, il surveille les deux. Ouais. C'est un trio de moteurs. Hein. Il a un trigène là. Pour le coup, il a un trigène. Ok. Je m'en vais. De toute il accroche. J'espère qu'il est en train d'ouvrir là-bas. Mais même pas. Elle est en mise à. Mec. Eh s'il te plaît, Obi-Wan Kenobi là. On est avec une RNG genre. Hyper bénéfique pour nous. Si on sort pas, c'est problématique. hein. Ok. Ok. Concentration. Là, il a tout intérêt à, à... survoler pour avoir au moins un des deux. Faut qu'on le fasse en deux temps. J'arrête de courir. Ok. Concentration. Bon, on tente. Hop oh. oh, Bon, il est sur l'autre. On force, on force. Il va venir sur moi Wow, wow, wow, wow, wow, wow no oh, oh, oh Non. Ouais, c'est quoi On a joué, on a perdu. C'est le jeu, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Et il va quand C'est le jeu. On est le plus loin possible. Ok. J'aurais pas du mal. Hop. Allez. Bah oui. Oui. Allez. Hop là. Normal. Oh, attends quoi Quoi Attends, quoi Ok, Ok, ok. Ok. Beau jeu, beau jeu Ok. Moi je pourrais pas l'aider comme il m'a aidé. Hein. Je, je pourrais pas du tout. Impossible. Et elle est incroyable cette partie, elle est incroyable. S'il arrive à tenir... Euh... Ok, il a... il a brisé mon statut là, si j'ai bien compris. Avec son coup de tronçon. C'est incroyable, c'est incroyable. C'était Beau d'avoir fait ce qu'il a fait, c'était beau. Il y a un mélange de c'était beau parce que lui il a pas campé il a pas face quand hein. très important. Oh, C'est vraiment euh... princesse, euh... princesse incroyable, princesse mais incroyable. Superbe, hein. le sacrifice sans sacrifice est incroyable. Je jamais, princesse des rêves. Alors, barbecue, ça va dans deux secondes. Hein. Ouais, je suis bien le loin. Oui, je vais, j'y vais. Wow, c'était chaud, hein? c'était chaud. Hein?